Mesdames et Messieurs, je sais, ce n'est pas bien de se moquer des autres équipes. Surtout quand on est supporter du Paris Saint-Germain et qu'on a perdu le match aller face au Bayern. Mais là, Mesdames et Messieurs, je ne peux pas m'empêcher de parler du FC Barcelone qui était soi-disant de retour après avoir perdu leur Messi. Et avant ça, d'avoir perdu leur Neymar, leur Suarez. On a vu la dégringolade. On a vu le FC Barcelone en Ligue des Champions descendre en UEFA. Et aujourd'hui, le FC Barcelone est éliminé. On a vu toutes les équipes françaises hier se faire éliminer. Rennes, Nantes, Monaco et maintenant le FC Barcelone qui a, si je n'ai pas envie de dire, envie de jouer en Ligue 1 pour retrouver son Messi. Je ne comprends pas comment. Une équipe qui est première de la Liga, qui frappe le Real en Coupe d'Espagne, se retrouve éliminée de l'UEFA Champions League. Cette coupe qu'on joue uniquement le jeudi. Un seul jour, on met tous les matchs là-bas. Oh là là, l'UFC Barcelone, vous avez combien de top joueurs dans votre équipe Plus de 70. Même votre centre de formation, est est top joueurs là-bas. Vous n'allez pas nous mentir. On sait même que votre entraîneur... Peut rentrer sur le terrain et effectuer une masterclass. Mais malgré tout ça, vous n'arrivez pas à faire quelque chose au niveau européen depuis que Neymar est parti. Le FC Barcelone en matière européenne, c'est le néant. C'est Nada. C'est Ripou. C'est zéro. Oh là là Le Paris Saint-Germain a bien fait. Hein? De bien vous fracassez et vous volez vos joueurs vedettes. Et même, j'ai envie de dire, c'est un peu vous qui avez causé votre perte. Et oui, vous aviez Samuel Eto'o, Thierry Henry, Ronaldinho. Po, po, po, po. Vous avez fait venir un pépé Guardiolan. Il est venu, il a fait des grandes choses avec le FC Barcelone. Mais c'était à double tranchant. Il a tout axé sur Messi. Neymar est arrivé, il a apporté du plus, vous l'avez manqué de respect parce que Messi, Messi, Messi, Messi est parti, le talent est parti au niveau européen. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, vous êtes éliminé. Vous pouvez dire que je dis n'importe quoi, ça ne change pas que tu es éliminé. Tu peux me dire que le Paris Saint-Germain va se faire éliminer, le FC Barcelone est actuellement éliminé. Tu peux me dire... Que le FC Barcelone a gagné des Ligues des Champions, que le FC Barcelone a une histoire et que c'est un grand club comparé au Paris Saint-Germain, mais tu es éliminé en UEFA. Tu comprends Tu viens de te faire éliminer. Le FC Barcelone, éliminé avec Lewandowski, Pedri, Gabi, euh, euh, euh, euh, Ousmane Dembélé, euh, euh, L'autre là. Combien de Brésiliens Ansou Fati. L'autre là. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Avec ses dents magnifiques. Vous avez des joueurs avec une dentition parfaite. Des coupes de cheveux parfaites. Tout est bien. Sauf dans le terrain. En matière de, de Coupe d'Europe. Parce qu'après, en Liga, vous excellez. Hein. Quand c est, c est, il s'agit de jouer en Espagne, euh, voilà, c'est cool. Puis c'est le week-end, euh, voilà, la fiesta. Mais là, quand c'est pour jouer en Europe, vous sortez de la Ligue des Champions. Pour aller en UEFA. Pour sortir. Mais vous êtes pris pour une équipe de Liga vous voulez tellement récupérer Messi que là, maintenant, vous êtes en train de lui dire « Regarde, Messi, on n'arrive plus à jouer en Europe avec toi. Regarde, sans toi, on peut plus rien faire en Europe. Reviens. Oh, Messi, euh, on peut plus rien faire. En Liga, ça va, on se débrouille. Hein. Mais en Europe, là, euh, il faut que tu reviennes. <rire> » Oh, le FC Barcelone. hein Ça vous apprendra à tricher contre Paris Saint-Germain.